Quand même, Bernard Arnault, homme le plus riche du monde, hier l'espace d'une heure selon le classement en temps réel de Forbes avec 185 milliards de dollars. Euh, vous étiez au MoDem favorable à une taxation hein, sur les super dividendes, mais est-ce qu'il faut taxer davantage euh, les super riches bah, euh, en taxant les super dividendes, c'est un peu ce qu'on fait, c'est qu'on on leur euh... On, on J'allais dire, on leur permet, on leur demande euh, de mieux contribuer à, à la richesse nationale, à la production valeur. Ce qui est fait en ce moment suffit, vous dites euh, bah, Moi, je pense qu'on aurait dû aller vers nos super dividendes, qui était une mesure juste et qui était une mesure en plus euh, d'incitation aux entreprises à, à mieux répartir entre les salariés l'investissement nécessaire dans les entreprises et puis les actions Donc, il faudrait quand même aller plus loin. Bah, on va continuer à porter ce, ce débat, effectivement. Alors, hier, la Première ministre a annoncé un chèque hein, de 200 euros pour 10 millions de travailleurs euh, et est -ce, quelle est votre ambition climatique alors que vous menez en ce moment des débats à l'Assemblée nationale sur les énergies renouvelables mmh. de continuer à subventionner les énergies fossiles C'est l'enjeu de cette question-là. Comment on aide les plus, euh, les plus défavorisés qui utilisent leur voiture Moi, dans ma circonscription, les gens ils vont travailler en voiture et ça leur coûte cher. Donc il faut avoir un moment de transition et accompagner aussi tous les, tous les sujets qui sont importants de, de motorisation euh, décarbonée. Et il faut qu'on travaille en même temps en parallèle entre aider les plus faibles et avancer sur la décarbonation des véhicules c'est que comme ça qu'on y arrivera parce que si on ne si on fait euh, sans l'aide, les gens qui ont aujourd'hui pas les moyens d'acheter une voiture électrique ne pourront pas le faire et on n'y arrive pas. Il y a une, y y a une pas crainte pas. quand même d'un retour des gilets jaunes ou d'une forme de contestation sous une forme ou sous une autre avec toute l'inflation euh, qu'il y a en on, ce moment On ressent une difficulté d'un certain nombre de, de citoyens et surtout les plus, les plus modestes et comme justement vous annoncez que l'homme le plus riche du monde est français, il faut qu'on ait de la justice sociale dans notre pays et en tout cas nous au groupe Modem on y travaille justement par les super dividendes et par essayer d'avoir des politiques justes. Avant le, le, la, la ristourne elle était pour tout le monde. Maintenant, elle sera pour les plus défavorisés. Je trouve ça très bien. Euh, au sujet d'inquiétude, hein, demain, inédit, et RTE, donc le réseau de transport électrique, et les préfectures vont faire un test grandeur nature sur ces délestages ou coupures euh, de euh, courant. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que le gouvernement n'alarme-t-il pas euh, trop, ne crée pas finalement de l'angoisse Non, le gouvernement, il fait ce que doit faire un gouvernement, c'est-à-dire prévoir. Et en France, on manque de la culture du risque. Et je trouve très bien que sur cette sur ce sujet-là, on mette en place euh, la culture du risque, comme le fait d'autres pays, c'est-à-dire de prévoir et de prévenir. Et puis le président à côté, il fait son rôle de président, il rassure. C'est l'épisode masque Covid qui a marqué c'est, euh, Je pense que c'est euh, l'épisode masque Covid, effectivement, mais c'est aussi euh, la nécessité euh, d'avoir une meilleure appréhension des risques dans notre pays. Il y a plein de risques. Il y a des risques sanitaires, il y a des risques qui peuvent être des risques énergétiques. Alors là, Le risque, il est franco-français parce qu'il y a un problème non, sur les non, réacteurs non, non, non, aussi, non, non, non. Si, le, sur les coupures le, de courant. Le, le risque, il est européen. Euh, Toute l'Europe aujourd'hui a des problèmes d'approvisionnement en énergie, en électricité. Enfin, on Certains, achète à l'Allemagne. Oui, mais on leur vend du gaz parce que nous, on a stocké du gaz. Et on a effectivement aujourd'hui un problème avec nos centrales. Mais moi, je vous invite à regarder. Elles sont toutes mmh. en train de repartir en, en montée de puissance. Et c'est très bien. Et il faut continuer. Euh, sur les euh, retraites, euh, Elisabeth Borne voit ce matin les, les syndicats. Euh, vous dites, ça y est, le temps de la discussion euh, est terminé. Il a été bien géré, ce temps de la négociation euh, ah, moi, je considère que le temps de la discussion, il, il continue et c'est normal qu'il faut qu'il y ait une discussion, une discussion à plusieurs niveaux le gouvernement avec les syndicats c'est important, mais aussi le gouvernement et nous parlementaires avec les citoyens je pense qu'il faut qu'on fasse comprendre les enjeux de cette réforme et que cette réforme elle soit partagée par tous parce que si elle n'est pas partagée, on n'y arrivera pas on n'y arrivera pas les et donc ça pas. veut dire qu'on a un travail à continuer et qu'il faut qu'on travaille et qu'on rabâche les enjeux. Et les enjeux elle a été mal vendue pour l'instant Non, je ne vais pas dire ça, c'est que ce n'est pas facile à vendre une retraite, une réforme des retraites. Ça n'a jamais été facile à vendre. C'est dans notre pays souvent l'élément qui crispe le plus dès qu'on qu réforme. Donc il faut expliquer et, et au-delà d'expliquer, il faut aussi montrer en quoi cette réforme on la veut juste, en tout cas nous au groupe Modem, on veut que ce soit une réforme de justice sociale et une justice qui prenne en compte la pénibilité, qui prenne en compte les carrières longues, qui prenne en compte les personnes qui ont eu des difficultés à avoir un, un parcours de vie complet. Et, et dans cette réforme, on, on tient à ce qu'il y ait euh, ces éléments. Et puis après, eh ben, l'âge de départ... Vous votez pour 65 ans, vous Moi, j'avoue que 65 ans, je trouve que c'est vraiment le dernier dernier des curseurs. Hein. Euh, je, je, je trouve qu'on pourrait peut-être envisager... 64 et peut-être même plutôt envisager non pas un âge 64-65 mais une durée de cotisation et, et, et peut-être que ça serait mieux compris par les Français en tout cas c'est ça qu'il va falloir qu'on ait comme débat. Vous allez vous au MoDem vous faites partie de la majorité euh, comment vous allez encore amener votre ah bah Nous on va faire ce qu'on fait au MoDem. Parce que là qu on, on sent bien que ça, ça coince quand même coince au pas, sein ça, même de la majorité. Ça discute et c'est très bien que ça discute. S'il avec avait qu'une ligne je pense que ça voudrait dire qu'il qu y a qu'une qu qu qu solution et on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs solutions. Donc on est une majorité qui débat et on, on veut surtout débattre avec les Français. Et donc nous. On fera ce que dit notre président Mattei, on, on fera notre rôle de parlementaire. Et un, un parlementaire, ça travaille et ça fait des propositions. Un texte à part entière ou dans le projet de loi rectificatif de la sécurité Alors, sociale Et dans ce cas-là, il y a le 49.3. Oui, mais euh, moi, moi j'avoue que j'ai plutôt une préférence pour un texte global, un texte qui parle des aspects ce qu'on appelle paramétrique euh, des aspects d'âge, et puis un texte aussi qui donne euh, des, nouvelles, euh, des nouveaux horizons aux Français qui ont eu des carrières difficiles aux carrières longues. Et, et globaliser le, le tout me semble une meilleure alloi. Euh, autre actualité, demain, hein, la convention citoyenne sur la fin de vie se réunit pour euh, mmh. la, la première fois. Euh, il faut changer la loi euh, Leonetti-Claes euh, Avant de changer la loi Leonetti-Claes, il faut en faire un bilan et c'est ce qui est en cours aujourd'hui à l'Assemblée, mais aussi avec les, la Convention citoyenne qui a été lancée. Je trouve que c'est une très bonne idée de travailler avec une Convention citoyenne. La fin de vie, c'est extrêmement intime, c'est personnel. On a tous un rapport à la mort différent, à la mort, à sa mort, à son appréhension de la mort, mais aussi avec des parcours de vie. Parfois, certains ont accompagné la mort, d'autres non. Et quand on est parlementaire, c'est des sujets extrêmement difficiles parce qu'on doit se mettre à la place des Français. Et faire une convention citoyenne, je trouve que c'est une très bonne idée parce que cette convention citoyenne va pouvoir, au-delà des débats politiques, avoir une, une vision de ce que ça veut la société. Ça peut être un débat apaisé parce que à chaque ça fois être ça risque beaucoup. Je, ça doit être un débat apaisé, la fin de vie. Euh, il faut être dans, la, dans le respect des convictions de chacun, euh, parce qu'il y a des gens qui ont des convictions qu'il ne faut pas y toucher, il y a des gens qui ont des convictions qu'il faut avancer. Et ça, je suis sûr qu'on peut, par le débat, par la compréhension mutuelle et par l'affirmation le, le, que chacun a un parcours très personnel par rapport à ça et que chacun donc, euh, a, doit avoir la possibilité de choisir. Et comme ça, on y arrivera, je pense. Vous parliez de la méthode, donc. La convention citoyenne, il y a eu le précédent de la convention mmh. euh, climat, mmh. euh, ça a laissé euh, des traces. Euh, quel poids aura finalement cette convention citoyenne eh ben, Elle aura, Parce y a elle pas aura eu... un poids important comme a eu la, la convention euh, citoyenne sur le climat. La convention citoyenne sur le climat, euh, elle a posé des éléments sur la table. Après, il y a eu des décisions qui ont été prises, des décisions qui ont été arbitrées. mais... Ces, ces questions, elles n'étaient même pas parfois posées sur la table. Et c'est ça qui est intéressant dans une convention citoyenne, c'est que ça met au débat, ça met à l'agenda public un certain nombre de sujets, et ça permet euh, aux hommes et aux femmes politiques d'avoir une vision parfois plus globale de la, de, de, de la perception dans la société d'un sujet. À la fin, c'est le politique qui aura le dernier mot, le Parlement Mais à la fin, c'est normal que ce mmh. soit le politique et le Parlement qui aient la, la décision, parce que, tout simplement, nous sommes la représentation nationale et nous avons une responsabilité vis-à-vis -vis de nos décisions. Et donc, c'est comme ça que ça doit bien fonctionner, l'articulation entre participation et représentation. Merci. merci merci Merci. Ah, nous, on se retrouve dans la première...